Les aider, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui je vais vous montrer un arbre, un peu une forme bizarre. Et je dois poser un éco-piège. Je vous montre l'arbre et après je vous montrerai le résultat. Regardez-moi cette forme de d'arbre. Regardez-moi le tronc. Regardez-moi ce trou qu'il y a. Après l'arbre il monte et vous voyez il y a beaucoup beaucoup de branches. On ne peut pas le, le multiplier en nombre de déco-pièges sinon ça va faire beaucoup trop cher pour un arbre. Voilà donc il y a des grosses écorces. Je mets ça en place et je vous montre le résultat. Bon. Vous voyez les, les, les trous à boucher. regardez-moi ce gros trou à boucher pareil pour là bon tout est rebouché la pâte est mise il ne manque plus que la colorette du tuyau donc si on train comme ça il faut deux poches automatiquement regardez-moi ça un big éco-piège et voilà tout est bon j'espère que cette petite vidéo vous a plu je vous dis à très bientôt les dd